Euh, Aujourd'hui, en fait, on, moi, Stéphane, euh, Raphaël, Frédéric, euh, marc olivier on est en train de monter des ardoflots, un hein, pour les coffres, chacun un pour nous. Et dans le fond, ça consiste à deux barres de graphite dans des petits connecteurs de métal, on vient souder des fils. Puis après ça, on, dans, on va les mettre dans une petite moule en silicone ici. On va couler du plastique dedans. Ça va nous donner un capteur euh, de humidité au sol. ici qui est, qui est en train de préparer l'imprimante pour euh, faire les circuits imprimés. Anthony il est en train de transférer un circuit qu'on a imprimé sur euh, du papier cyrique. Puis, avec, euh, avec le fer à il rechauffe l'encre d'imprimante laser puis il a fait coller sur la plaque de cuir. C'est parti manque un peu. Et c'est juste qu'ensuite on la mette dans un bassin de chlorure de fer. Que partout où est -ce il n'y a pas d'encre, fait, le cuivre disparaît, soit dissous dans le chlorure de fer. Euh, la plus importante, c'est vraiment de faire une belle surface uniforme pour ne pas que. Pour qu'elle est très constante, pour que, grands, pour que traits, de de pour de ça conduise. Et euh, tant qu'il en reste, il reste du cuivre entre les pistes, et ben, les pistes, elles sont encore circuits par le cuivre qui reste. Une fois qu'on a tout enlevé, il ne reste plus que les les, les, les cuivres sous le cuivre sous les. Intégrer les capteurs au circuit. Et euh, on va venir ajouter une petite pompe. Puis, euh, on, va, on va fabriquer les hardwood clos euh, aujourd'hui. La première version euh, de hardwood clos euh, qui sera fonctionnelle finalement. Oui. Oui. Bien, euh... non, je... Le projet Arduflow en ce moment, c'est euh, un début quelque chose de nouveau parce que c'est aussi la fin de, du développement développement. Euh, parce que là, présentement, on est en train de créer une petite communauté d'utilisateurs d'Arduflow. Euh, puis euh, les gens vont pouvoir développer à partir d'une plateforme fonctionnelle, le tester, le modifier pour l'adapter à leurs besoins. C'est un peu le, le, début, euh, le, le, le début du projet euh, comme, tel, euh, euh, comme on le voulait. C'est vraiment génial, ça, ça termine euh, si on veut l'étape embryonnaire. Euh, on est rendu un petit peu plus soin, on est bien content.